Donc, dans cette vidéo qui va être faite en deux parties, donc il y aura un montage où je, je vais filmer de face et un autre montage où bah vous verrez la, la visite de l'appartement. Je n'ai pas amené mon matériel, donc je fais avec les moyens du bord. Donc, vous m'excuserez. Je vous fais visiter notre suite exécutive à Jakarta. Donc, on est là pour cinq jours. Et voilà, je vais vous montrer un peu la vue qu'on a car c'est tout simplement magnifique. Et aussi les avantages grâce à l'immobilier de pouvoir séjourner dans ce type de logement. Comment moi j'exploite ce type de logement lorsque je voyage à des fins personnelles et également professionnelles et tout en gagnant de l'argent finalement parce que bon c'est sûr que ce type de logement ça coûte cher mais si vous l'exploitez de la bonne façon ça peut vous rapporter beaucoup plus donc voilà je ferai pas mal de vidéos euh, de ce type là lorsque je suis en voyage parce que ben là je suis en voyage j'ai pas forcément ramené tout mon matériel donc les caméras l'équipe de tournage tout ça donc on va refaire comme avant on va prendre le téléphone et je vais vous tourner des vlogs soit ensuite monté par mon équipe et voilà comme pour continuer à vous partager euh, voilà des conseils de l'expérience euh, mon expérience par rapport à l'investissement immobilier vous et vous dire ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas j'ai prévu pas mal de séries de vidéos pour vous dire ben, les difficultés que j'ai eu à avoir cette année bien évidemment c'était pas très grave mais voilà on a pu quand même euh, tirer des leçons Évitez certaines erreurs et surtout bah, continuer à saisir pas mal d'opportunités. Donc voilà, ce sera euh, la première vidéo d'une série de vlogs comme ça face caméra et également euh, arrière caméra pour que vous puissiez voir bah, euh, comment ça se passe euh, ici en Indonésie et on vous fera également visiter les chantiers, etc. Donc on va démarrer le vlog dès à présent. N'hésitez pas à partager également cette vidéo à toute personne qui souhaite investir en immobilier. suite à Jakarta donc euh, on est arrivé ici euh, il y a de cela quelques jours donc on nous a obligé à rester cinq jours en, en quarantaine à cause du Covid donc voilà, on s'est fait quand même plaisir que de rester dans une chambre classique voilà, j'ai loué une suite bien évidemment grâce aux investissements immobiliers donc là je vais vous faire visiter donc c'est un peu le bordel, hein, donc vous m'excuserez donc là il y a une première salle de bain après à la fin je vais vous donner un peu les chiffres il y a une première salle de bain ici Enfin, il y a des toilettes, pardon. Je vais vous donner les chiffres de combien ça ça coûte euh, par nuit et du coup au moins. Parce que bon, il y a des personnes qui louent euh, qui louent ce type de logement au moins. Donc là, on est au 30e étage. On est au 30e étage. Donc, on a la vue sur tout, tout, tout Jakarta. C'est vraiment, vraiment pas mal là pour ceux qui ont les vertiges. Voilà. Donc, on peut même s'asseoir ici. Moi, des fois, le matin, je viens, je m'assois comme ça. Hop là. Et je regarde la vue donc là on a voilà c'est un peu là, là, là on a mis les plats les plats qu'on a les assiettes qu'on a utilisées donc là il y a il y il euh, y a un espèce il y a un espace salon donc avec euh, avec la télévision ici donc là c'est ici généralement que je que je travaille que je fais mes réunions parce que voilà Madame elle est euh, elle occupe la chambre donc voilà pour pas la déranger on est ici donc là c'est mon poste de travail actuellement là. Bon c'est un peu le bordel Là je suis en train de regarder Mes nouvelles publicités que vous allez voir bientôt Donc ça c'est une publicité qui va bientôt être mise en ligne Donc voilà vous verrez ça bientôt Donc comme toujours on a ici Le petit carnet avec euh, les objectifs de la journée Avec, oula, pardon, avec les affirmations ici donc là, par on a la vue. C'est vraiment bien de travailler dans ce cadre-là parce que vraiment, ça inspire. Donc là, vous êtes, vous prenez de la hauteur, comme on dit, vous voyez des gros buildings devant. Donc pour moi qui fait de l'immobilier, ça, ça m'inspire pas mal. Donc là, quand vous voyez, tout est, tout, est, tout est en baie vitrée. Quoi. Donc on a une vue sur, sur toute la ville. À chaque coin de la suite, donc là, on a, la, on a le lit. Donc c'est un peu le bordel. Voilà, là, la vue, ici, c'est la salle de bain, pareil, avec la vue sur tout sur toute la ville. Donc voilà, Hop là, petite visite express. Donc, ce type de logement, euh, je vais me remettre devant le miroir, comme ça vous allez voir. Ce type de logement, c'est loué à peu près 300$ dollars par nuit. Donc, en gros, pour, que, pour habiter ici, ça va coûter à peu près 10 000$ par mois. Et après, je me suis renseigné auprès de l'hôtel, euh, si vous souhaitez rester un mois dans ce type de logement, ça peut coûter à peu près euh, parce que 300$ par nuit, vous faites x 30$. Euh, ça va faire à peu près euh, oui ça 9000$, dollars vous pouvez vous en sortir pour du 7000$ dollars par mois donc voilà, de temps en temps c'est bien de moi j'aime bien en fait euh, séjourner dans ce genre d'endroit parce que voilà ça ça élève les standards comme on dit, donc ça vous fait voir les choses de façon plus grande bien évidemment ça augmente entre guillemets vos, vos votre standing et ça vous pousse à travailler fort pour euh, vous permettre de Enfin, de, vous, de vous offrir cela. Donc, certaines personnes diront que voilà, là, ça coûte cher, euh, etc. Ça ne coûte pas cher si vous faites les bonnes choses, en fait. Si vous faites les, les si, vous, si, vous mettez, si vous mettez en place les bonnes stratégies. Je vous explique. Ce logement, donc là, pour la semaine, ça m'a coûté à peu près, vous faites euh, trois Donc, ça va coûter à peu près 2000, 2500 dollars, incluant les, les repas. Honnêtement, c'est à peu près 2 cash flow immobiliers. Donc vous pouvez prendre deux cachots immobiliers. Si vous avez investi dans des logements, dans des immeubles à revenus et que vous avez optimisé au maximum, avec deux cachots, vous pouvez vous payer ça. Derrière à cela, vous pouvez payer ça avec une carte qui vous permet d'avoir des points dont vous récupérez, des points qui vont vous servir plus tard. Et aussi, c'est déductible. Vous pouvez déduire de certains de vos revenus. Ça peut être des revenus immobiliers si, comme moi, vous venez ici dans le cadre d'une activité immobilière. Parce que ici, ce que je veux faire, c'est quoi C'est que je vais aller à bali enfin je suis en transit pour aller à bali pour visiter un chantier donc ça vient je peux le déduire de mes revenus locatifs je peux également le déduire de mes revenus d'entreprise parce que je peux si je le veux le faire passer comme charge d'entreprise parce que voilà mon activité dans mon entreprise m'amène à me déplacer à l'étranger donc finalement vous pouvez allier plaisir et boulot et de façon optimale tout en payant moins d'impôts et tout en optimisant tout simplement vos revenus parce que c'est sûr que derrière même si je paye un certain montant pour ces séjourner ici voilà moi ça m'inspire pour obtenir le plus grand résultat euh, ça me donne des idées aussi par rapport au design parce que là on a des designs assez sympa euh, comment l'agencement il est fait etc donc ça me donne aussi des idées donc là j'ai pris pas mal de photos que je peux réexploiter par la suite pour des propres biens à moi euh, si j'avais eu des rencontres à faire et si voilà j'ai la possibilité de louer enfin même pas de louer mais de d'avoir à disposition des salles de réunion pour potentiellement des rendez-vous d'affaires donc je peux venir ici là je rencontre par exemple des investisseurs potentiels je leur dis de me de venir me rendre visite ici et je peux louer euh, un espace de conférence pour pour euh, enfin pour leur présenter des projets euh, ça fait ça permet également de sauver du temps parce que voilà ici à tout ce qui est restaurant massage salle de sport etc donc que d'aller à l'autre bout de la ville et devoir perdre peut-être une heure de transport euh, comme c'est le cas pour pas mal de personnes ici parce que ici là ça va mais quand vous voyez les en fin de journée les embouteillages c'est assez conséquent donc voilà des fois vous pouvez payer plus cher, mais derrière, ça vous fait économiser du temps, ça vous fait économiser de l'argent et ça vous permet même de gagner de l'argent parce que le fait d'avoir payé ça, ça me permet également d'avoir des points pour louer des prochains logements de ce type, beaucoup moins cher. Donc voilà, c'était une courte visite de cette suite exécutive à Jakarta et on va se retrouver très prochainement à Bali, en Indonésie. Donc là, on a loué une villa de 5 chambres et euh, voilà ce sera, vraiment, ce sera vraiment top quoi donc je vous ferai également visiter ça sous ce format et euh, pour toutes les personnes que ça intéresse si vous souhaitez rejoindre notre prochaine masterclass euh, exclusive où on vous explique comment devenir investisseur en immobilier il vous suffit tout simplement d'aller dans le lien juste en dessous vous, vous aurez accès au lien d'inscription à la prochaine masterclass qui a lieu ce dimanche et vous verrez justement comment devenir investisseur immobilier et vous générez des revenus passifs vous permettant ben, grâce à vos cash flow de pouvoir séjourner ne serait-ce qu'un week-end dans ce type de logement donc c'était Florent de Global investisseur et je vous souhaite tout le meilleur pour la réussite à très bientôt, ciao ciao